appelait pas vous avez bien au on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une vidéo Black Ops 2 qui vous a plu de ouf, on retourne au pain rassis du quotidien, le pain rassis qui croque fort sous la dent et te casse les couilles, mais qui malgré tout peut avoir un bon goût parce qu'on va retourner sur Call of Duty Black Ops Cold War cette fois-ci, j'espère que la vidéo Black Ops 2 en tout cas vous a fait autant plaisir que ce que vous m'avez dit dans les commentaires et dans vos retours c'est un peu comme les bons petits plats de ta mère hein moi le gratin d'auphinois de la mienne, en tout cas je ne peux que vous le vanter encore et encore donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une arme que j'ai honte d'avoir montée aussi haut, d'accord Je me dis que je pars d'Estonie d'ici une douzaine de jours, donc je vais me déshabiller concrètement, je vais me foutre à poil de toutes mes hontes, ok Et je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai honte de vous avouer. C'est que j'ai honte d'avoir augmenté cette arme-là, là, là celle-ci, aussi vite en or, d'accord Quand on regarde la liste des armes que j'ai en or, j'ai la K-47, j'ai la FFR, j'ai la Krieg, j'ai la XM4, j'ai la MP5. Mais c'est même pas la MP5 qui est problématique pour moi. C'est ce fucking hour 77, d'accord, que j'ai monté en or et j'ai transformé Nuketown, la maison d'un lieu de un havre de paix où les snipers, où Jean-Sniper va dans son garage prendre sa ligne, il y a Jean-Ratus au top, il y a un autre qui est à la hawk dans un autre coin. Et ben non, Zach, il a transformé ces endroits en endroits de terreur pour finir tous ces défis correctement, mais ça, c'est une vérité que vous pourrez voir dès demain sur ma chaîne replay. En attendant, aujourd'hui, on va jouer aux pompes, je vais vous parler de ma classe, je vais vous montrer ce qu'il y a dessus, et enfin, on va aller shred énorme. Bon, du coup on est une déjà in-game les gars donc je vais vous montrer en rapide ce qu'il y a dessus. Dessus il y a un choc duck build, d'accord, ça c'est pour la dispersion des plombs, le corps expéditionnaire 25-2 pour les dégâts au corps à corps, c'est pour éviter de faire trop de hit hitmarker tu connais, un laser de visée stable, le chargeur tubulaire 8 euh, balles et le cro la crosse de fusil à pompe d'accord, la crosse de fusil à pompe qui va me servir du coup à pouvoir tirer plus vite après euh, du coup avoir sprinté donc c'est quand même assez utile, on va pas se le cacher. Et ce fusil à pompe est utile dans toutes les configurations comme celle-ci tu vois. Oh dommage, j'ai eh, vraiment, si se prenaient le turn, j'aurais été en feu, j'aurais été en feu, mais grâce à ce kill, regardez, mon équipe est en train de calmer. Ah, oh, oh gobi, gobi, gobi, yes, let's go, let's go, let's go, on va reprendre B les frères, c'est parti. Donc je vais vous montrer un peu les bienfaits de cette arme des enfers. Eh monsieur, vous croyez quoi là Alors ce fusil à pompe, je sais, hein, vous m'avez entendu me plaindre de la Hawk, de la M16, parler de ces enculés de joueurs qui ose jouer avec des armes cheatées. Mais déjà, rien que vous l'avez vu dans ce duel-là, ce fusil à pompe est déjà moins puissant et moins toxique que le spa. Personnellement, si je devais euh, citer un vrai, vrai, vrai fusil à pompe toxique et vraiment relou pour la communauté... Let's go. Si tu plus sur le SPA 12, parce que tout simplement le Hour 77, bah déjà ne one-shot quasi pas. Ils ont réussi à faire un bon travail à ce niveau-là. C'est de nous mettre pas trop de fusils à pompe qui one-shot, d'accord euh, Même euh, encore à corps, j'en ai même ragé pour vous dire. J'en étais là, ah, putain, ça faisait à pompe, il one-shot pas, c'est pas normal. J'étais pas content, je vous. Zach boudait. Ramasse, ramasse, ramasse Oh non Je voulais ramasser mon pompe, je l'ai posé Dommage Oh, les spawns ont été inversés, les gars. Donc ouais, en fait, il one-shot pas tant que ça. Donc c'est pas ultra-toxique non plus. Et il tire pas en dégueulie là, comme ça. Comme cette horreur de fucking 12. Où là, vraiment, si t'es en... Si t'es en duel spa-12 contre Hour 77, c'est vraiment comme si t'étais dans un concours de comme contre Zinedine, tu vois. Genre, vraiment, t'as... Absolument aucune fucking chance de t'en sortir. J'ai eu peur, sa grand-mère le slide m'a pas fait rire. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, j'ai pris du plaisir à jouer avec celle-ci parce que c'est vraiment une arme brutale. Et la maison de Nuketown se transforme vraiment de maison de Call of Duty à maison close, frérot. Genre, c'est une dinguerie ce que tu peux faire avec. Tu peux vraiment envoyer du sale à un niveau insoupçonné. Aïe. Attention. Non il a eu de la chance, il a pu m'avoir à travers Oh là là là là, on a pas fini pu défendre mais, les gars Donc ouais, franchement, c'est vrai que le pont peut se révéler Donc avec tous les arguments que je vous ai dit, c'est vrai que le pont peut se révéler relou. À un côté, hein, je vais pas faire genre c'est une arme de mec en paix, pas trop cheaté non plus. Hein, elle a ses soucis, mais franchement, ça va. Je dirais que j'ai vu pire et que y a pire à mon sens. Voilà, comme par exemple ceci. Monsieur Oh non, on a encore perdu mais, what the fuck Ah comme ça on se met dans un coin On se met dans un coin monsieur On se met dans un coin les monsieur. Les gentils monsieur Venez, venez prendre B Oh non Venez derrière moi s'il vous plaît quand la capture de B. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Let's go on B uh, guys <rire> Il euh, ferme ta gueule, fils de pute, toi. Yeah. Putain, France Putain, France, vive l'Algérie Eh, eh, eh, tu vas faire quoi Grosse merde. Non Je t'ai juste demandé d'aller en B, monsieur, c'est pas méchant. Viens, va en B Putain, pourquoi les Français ou les francophones sont putain de toxiques J'ai juste demandé d'aller en B Rien de trop méchant Rien de trop méchant Zach est quelqu'un de gentil Je tombe toujours sur des mecs qui veulent mal parler, pourquoi S'il vous plaît, soyez sympa les gars Soyez gentils, jouez le jeu, soyons fun vivons ah une expérience de jeu sympathique et euh, tenons nous dans la main et la bonne humeur pour essayer de remporter cette partie donc dans cette vidéo j'ai un peu moins de peps que d'habitude parce que je commence alors ça c'est vraiment un coup de karma comment veux tu en voilà hier je vous disais ouais vous avez vu les gars ce mois-ci Zach, il a pas... oh merde mais merde je pensais qu'on était en train de capturer ouais les gars ce mois-ci vous voyez Zach il a pas raté de vidéo bah je commence à me sentir un petit peu malade donc du coup le résultat c'est que j'ai peur de rater une vidéo donc je la recorde assez tard et j'essaie quand même de vous produire quelque chose de sympa malgré tout. Mais c'est compliqué avec cette team de branle-couille qui veulent pas aller en B, mais bande de clochards. <rire> Monsieur, le fusil à pompe, respectez-le. Monsieur On oh, capture B. Je vous jure, on va capturer B, on va le garder. Super, bien joué. Alors regardez, il y a quelqu'un en dessous. J'y vais, c'est un kill facile, tu vois, pour aider la team. Non, ok. Donc là, tu vois, tu prends un kill en face. Ouf Allez, def, go, go, go, go, go, mais défendez Monte, monte, monte, cousin, mais mais c'est quoi cette équipe de Mais cette équipe est nulle. Et toi, t'es nul. Pourquoi tu vas pas faire du contest, crétin Je suis avec ce qu'on appelle des crétins des Alpes. Bon, lui, il est bien content quand c'est contesté parce qu'il gagne du temps. Hop là. Ok, j'ai détruit le trophy. Il y en a un devant moi. Ok, c'est bon, on l'a touché, c'est bien. Allez, on capture, mais, on capture, mais, on capture, mais, on reprend. Donc ouais, désolé, j'ai un peu moins de peps dans cette vidéo. On essaye de faire au mieux et on espère que ce soit pas une maladie <rire> monsieur trop trop grave mais pour l'instant je soupçonne simplement un coup de froid donc je m'en fais pas trop trop j'ai juste le nez qui coule un petit peu et oh, vous avez vu série de 5 let's go let's go quelqu'un d'autre ok pour l'instant on est là ah non il m'a collé le chien Allez allez on retourne en B, on retourne en B. Là on peut gagner si on tient les deux. On peut Non, non on peut pas gagner. Ça va falloir faire un peu de tricap. Là là là on a pris trop de retard vous voyez. Hop. Vas-y, on a mis ça. Oh avec ça on devrait pouvoir garder le B. Oh non merde, je suis tombé Attention Ok let's go. On tient, on tient, on tient. Let's go On a fait le double, on a fait le double, on a fait le double go. Vous savez quoi, là, c'est mon plan, c'est d'essayer de foutre un petit peu de deux caps pour qu'on puisse gagner. Si on gagne cette game, réellement, je réussis un exploit énorme. Bon. Oh. Monsieur What's your name Oh Il m'a fait trop peur, putain Là, je suis dans la sauce noire, là. Oh J'ai pas, pas capturé B mais j'ai utilisé mon pompe aussi bien que je le pouvais, c'était dur C'était dur baby Du coup oui, j'ai entendu votre doléance, j'ai entendu votre envie d'ancien call of, hein, je l'ai bien compris. Donc du coup, je vais euh, pour les prochaines, pour les prochains jours pardon, vous envoyer une petite vidéo. MW3, aïe aïe aïe pour votre plus grand plaisir d'accord juste c'est un petit peu compliqué là sur PC mais je vais réussir à le faire ne vous inquiétez pas juste avant de rentrer et si vous avez des envies en particulier en fait c'est comme si on était un petit peu au restaurant si vous avez une envie en particulier, n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire je regarderai et j'essaierai de la réaliser dans le enfin, dans la mesure du possible du mieux que je peux je dirais bon euh, regardez c'est qui c'est Bibi Hop là, salut, Hein on était bien là Un autre, un autre Oh, oh série de 3 Vas-y, vas-y, on continue, peut-être, peut-être, peut-être. Là, là, là, là, là, c'est terrible. c'était. Ah non, c'est pas cette. Ok, je pensais pas. Je pensais que c'était la dernière action parce que j'ai fait encore mieux hein, en soi. Boom Bon, on aura perdu parce que ça manquait d'objectifs. Je suis le seul un peu à l'avoir joué dans mon équipe. Je pense que vous en êtes quand même assez rendu compte. Et c'était sympathique. Bon, et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, bon rétablissement à Zach. Demain, c'est le vlog euh, 5 Estonie. Je reviendrai pour la prochaine. Euh avec un peu plus de peps encore une fois. Malgré tout, merci de me suivre. En ce moment, ça va super bien et j'en suis très très heureux. Je vous fais des câlins et je vais vous annoncer une surprise dans très très peu de temps qui va vous ravir, j'en suis certain. Je vous fais des bisous et on se retrouve à demain.